Bonjour, je vais rien prendre s'il vous plaît. J'ai pas entendu. Ah pardon, je vais rien prendre s'il vous plaît. D'accord, très bien. Je vous souhaite une bonne journée. <rire> <Je reste. rire> Au revoir, merci. Parce que votre chien pisse sans arrêt sur sa marche d'escalier. Si on était toutes solidaires. <rire> bah ben ouais. Bah ben ouais, n'y te pas, hein Allez, hein, connasses. Sont des concurrents par rapport à la France qui sont très forts. Et vous allez voir que bientôt le Maroc, ça va être une, une super puissance africaine qui va euh, déterminer, qui va euh, euh, faire un certain nombre de contrats. Voilà, oh c'est une tarée. Voilà, oh c'est une ouf, la darane. Dès que tu bouges la porte, t'entends un frère. Voilà, oh c'est une ouf. Papa, maman, vous allez où Marche du confinement, au sort, ton 5. A des cœurs brisés, si vous continuez comme ça, c'est pas votre cœur qui sera brisé, ce sera vos dents qui seront brisées. Moi si j'ai pété vos dents, ça c'est. Comment ça vous allez péter mes dents Non non non non non. Hey Aucun j'appelle Tu vas où là T'es sérieux là Bah je vais aux toilettes mais t'as un gros problème hein J'en ai marre ce confinement Oh putain, j'ai marché dans la merde. Qu'est-ce <rire> que tu fais coca -la. Tu manges quoi coca -la. Dans le placard en plus. coca -la. Et c'est bon coca -la. Évitez les regroupements Écartez-vous de deux mètres, s'il vous plaît. Oh. Dégage de là. Mais écoutez, putain, tu me laisses ça... T'as déjà goûté quand vous laisse... fait la moitié du plat Mon chéri, tu me laisses le plat et en pied Non Oh, oh, oh Tu penses que tu vas où Ben, je vais faire les courses, pourquoi Mais on est en confinement, ma fille Bah ben, oui, mais c'est pas une raison pour essayer de... Bon, j'ai une petite question TikTok. Pourquoi sur TikTok, t'as des gens qui sont en sueur, comme ça Et ils ont trois abonnés, tandis que t'as des gens qui font... Hey, et qu'ils ont un million. Pourquoi expliquer... Hey, yo Coronavirus check Maman Oui J'ai fait 10 000 vues sur TikTok. Sur moi Non, sur une vidéo que j'ai faite. Ah, oh, pas oh, sur ouais. moi aussi. Bah si, sur celle-là. Tu j'ai une vidéo qui a fait plus de 5 vues en quelques minutes. Ah ouais, laquelle Celle-ci. <rire> tu es fou quoi tu m'as pas plaisé oh, Pourquoi tu regardes je Tu m'as pas, pas plaisé <rire> Parce que je te vois Je te vois tu le vois Mais, ouais. mais est-ce que la balance, elle l'a vu Non, elle l'a pas, pas vu Elle l'a pas, pas vu On Elle l'a pas vu, elle m'a pas pesé. Maman Chérie, tu veux un MMs Oui. T'as vraiment des grosses couilles. Oh bah je vous cache pas que je m'attendais à un autre compliment. Et je comprends pas pourquoi on dit que les couilles sont symbole de virilité. Voilà, quand t'es tout seul à la maison, qu'il sait pas faire à manger et qu'il n'y a pas de femme, voilà. Coronavirus de merde, on est confiné, on va crever la dalle, putain, je sais même pas faire des lentilles. Didier Lève moi carreaux, s'il te plaît Merci Et Je fais la vidéo aujourd'hui. C'est parce que je cherche la mort. Je cherche un marais. Donc je me présente, je m'appelle Zobida, Zozo pour les intimes. Mais tu quoi Ben je fais des masques Mais pourquoi faire moi Ben, ben. il faut qu'on se protège. Je suis sur ma voiture. Et je me dis dans la vie, il y a pire. Ah ouais, là, il y a un... Qu'est-ce que c'est que ça, ça Ça, ça s'appelle marquer le territoire. J'y vais juste pour acheter une étagère. J'ai oublié étagère. Oh là là, une Renault en plus Qu'est-ce qui m'a marqué Ben, station, voiture à laver samedi matin. Ah, bon ben, bah, tant pis. Là et tout, il arrive, il me dit « Ouais, tu me suces et je te donne une tablette de chocolat. » J'étais trop choqué. Puis après, il est reparti là, par là-bas. Mais franchement, mais les gens, ils sont ouf. hein. Trouve-moi, amour de ma vie. Que souhaitez-vous faire ensuite Appelle l'amour de ma vie. Dans cet hypermarché, les clients sont toujours au rendez-vous, mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant je les lave que avec de l'eau, maintenant c'est au Javel aussi. Tu vas où Bah je vais faire les courses. Avec les goldbox Bah oui, il nous faut du papier toilette. Excusez-moi, vous travaillez ici Non, je suis juste un grand fan. Sur la tête de homme, pendant la guerre avec les Allemands, vous avez mis les noirs et les arbres au premier rang, vous a protégé. Et sachez qu'ils sont pas loin. Ils sont pas loin, en faites très attention, on va vous les appeler, ok Tu viens ici, je te vois de ma fenêtre et je t'amènerai à manger. C'est ouais. bon coup, hein. Allez, au revoir. Ah, ben bonne, puis, chance. Alors, hein. bonne chance, bonne chance. Bon bah ben, que j'y pense aujourd'hui, c'est samedi Ah bah ben, apéro Hein on oh, est mercredi Bon ben mercredi, bah ben, apéro Oh Non non non non. Oh, On oh, <rire> va. Qui veut le voir? Elle là, t'es trop marrante. Non, non, t'es nulle. On a oublié de me dire que le confinement c'était fini ou quoi? Je Il je... y a un petit problème là. Non vraiment vraiment c'est fou. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Vous pouvez me couper la touffe euh, Ça en fait pas nous. Non mais les cheveux. Ah Pourquoi les femmes se grattent la tête le matin Parce qu'elles n'ont pas de couilles. <rire> oh Remplacer le verre d'alcool par un pot de yaourt Bon, ok Pas bien compris mais euh, Moi je fais ce qu'on me dit Douce et douce Tiens maman j'y vais bah, Tu veux sortir la chienne, mais chienne La chienne qui est en moi Franchement, il y a rien à dire, t'as la classe. T'es es... stylé comme femme, mais. Ah ouais Mais tu fumes Tu fumes Arrête de fumer La tja fout le connard. <coughs> <coughs> <coughs> oh putain <coughs> J'ai l'air du pute Waouh, wow. je comprends plus rien là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ça, c'est ma fille Touche ma fille, je te casse la gueule ok Voilà, t'es pas mon père, ta grosse tête de Hobbes Ah, ok, tu fais que de manger en fait Bah tu veux faire quoi d'autre Ah ouais Ouais Fais mmh, quelques chaussettes <rire> Non mais je non, rêve C'est interdit. interdit Ouais Blé Blé Blé Oublie. Oublie oh, Pique les yeux celui-là Mamoudou Allo salut c'est Stéphanie On s'est croisé plusieurs fois à la boutique de fringues où je travaille Et la dernière fois on avait discuté vite je fait c'est bien ça colle pas avec un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, c'est tout ce qui est autorisé. <rire>